Spécification iPhone 13 Pro Processeur A15. Taux de rafraîchissement de l'écran 120 Hz. Fonctionnalité de promotion disponible en taille de 6,1 et 6,7 pouces. Les objectifs permettent la photographie de nuit. Le prix de l'iPhone 13 Pro commence à 999 dollars. Tandis que le prix de l'iPhone 13 Pro Max commence à dollars et il sera disponible dans un espace de 1 téraoctet. La précommande débutera vendredi prochain et sera disponible à l'achat direct le 24 septembre. Les écrans de 6,1 pouces et de 5,4 pouces sont dotés du bouclier en céramique emblématique de l'iPhone. Le verre le plus résistant jamais conçu pour un smartphone. Les deux appareils ont un indice de résistance à l'eau de pointe IP683 et sont tous deux conçus pour protéger contre les déversements connus. Un agencement de caméra arrière repensé avec des objectifs disposés en diagonale a permis au système avancé de double caméra de fonctionner. Et le système de caméra TrueDepth repensé est de taille plus petite tout en offrant les mêmes technologies avancées, notamment face ID. La méthode de vérification faciale la plus sécurisée sur un smartphone, désormais dotée d'une plus grande zone d'affichage. Les écrans OLED Super Retina XDR améliorés offrent un rapport de contraste époustouflant pour des noirs plus réalistes. Une augmentation de 28% de la luminosité maximale à l'extérieur jusqu'à 800 nits et une luminosité maximale plus élevée pour afficher du contenu HDR comme des photos et des vidéos à 1200 degrés. Efficacité énergétique de grandes améliorations de la durée de vie de la batterie arrivent sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, grâce à la puce A15 Bionic, des composants plus efficaces. Une plus grande taille de batterie et des améliorations de la consommation d'énergie résultant de l'intégration intégrée du matériel et des logiciels. L'iPhone 13 offre une batterie incroyable toute la journée, économisant jusqu'à deux heures et demie de plus que l'iPhone 12. Et l'iPhone 13 mini économise jusqu'à une heure et demie de plus par jour que